Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Tech. j'espère que vous allez tous bien, donc aujourd'hui petite vidéo, on arrive sur les fêtes de fin d'année, d'ailleurs je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous et nous allons voir une vidéo avec des mots magiques, comment activer certaines choses par rapport à des mots magiques sur votre iPhone. Bonne année. Tout d'abord, petite aparté par rapport à cette vidéo, le gagnant du répéteur Wi-Fi est donc Antoine Autreux, qui a gagné donc le répéteur sur le dernier concours que j'ai fait. Et attention, les amis, si vous voulez gagner le prochain concours, je vous montre ça tout de suite. Donc pour ce prochain concours, on va être sur des écouteurs Bluetooth stéréo 5.0 de la marque OK. Et ces écouteurs Bluetooth sont franchement super géniales. D'ailleurs, si vous voulez tout de suite aller voir, ce sont donc les OK EP-T21S. Des écouteurs Bluetooth 5.0 qui vont être vraiment super sympathiques. Ici, je vous montre l'intérieur de la petite boîte, c'est vraiment... Sympa, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour gagner ce prochain concours que je ferai dès demain. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas pour gagner ces écouteurs de chez OK, une très bonne marque d'écouteurs Bluetooth. Voilà pour cette petite aparté. Passons tout de suite maintenant à cette vidéo. Alors on va voir ensemble comment, grâce à Message, envoyer des effets grâce à certains mots magiques. Tout de suite, vous vous dirigez dans votre application Message Message. que vous ouvrez tout de suite. Alors attention, pour que cette astuce fonctionne, il faudra envoyer des messages d'iPhone à iPhone. Si vous envoyez ce style de message à quelqu'un qui a de l'Android, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si votre interlocuteur a un iPhone, ça fonctionnera sans problème. Par exemple, je veux envoyer un message avec des feux d'artifice. Tout simplement, je vais mettre dans le corps de mon message à la personne qui a un iPhone. Bonne année. Insertion de bonne année. Et maintenant, si j'envoie mon message, écoutez ce qui se passe et regardez ce qui se passe. Envoyez, bouton. Envoyer via iMessage. Effet sur tout l'écran. Des feux d'artifice éclatent sur un fond noir et disparaissent peu à peu. Votre iMessage. Bonne année. Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé Sans que j'ai eu rien à faire, des feux d'artifice se sont éclaté sur mon écran et c'était génial. De l'autre côté, la personne a ça sur son écran en grand et c'est franchement génial. Autre mot magique. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Envoyer. Bouton. Effet sur tout l'écran. Des ballons multicolores flottent du bas vers le haut de l'écran. Votre message Bon anniversaire. Donc cette petite technique, par exemple, sert à envoyer des effets. Des superbes effets en arrière-plan par rapport à vos messages. Par exemple, si j'envoie félicitations. Félicitations. Insertion de félicitations. Félicitations. Envoyer bouton effet sur tout l'écran. Des confettis tombent en cascade du haut de l'écran. Votre message félicitations. Voilà donc là, c'était tout un tas de confettis qui tombaient en cascade sur l'écran de mon interlocuteur et ça, c'est franchement génial. Autre effet en marquant pewpew donc si vous marquez PEWPEW -E et que vous envoyez et mode envoyé bouton Effet sur tout l'écran des lumières laser multicolores belles à l'écran de haut en bas votre iMessage Voilà donc et là on avait une espèce de fond laser qui partait de haut en bas de l'écran et c'était franchement génial. Ça permet de faire. Un superbe message, les amis. Ça permet d'envoyer de superbes messages, super sympathiques. Franchement, c'est le top. Les mots-clés peuvent être donc « Bon anniversaire »,« Joyeux anniversaire ».« Insertion de joyeux anniversaire. Envoyer. Bouton. Effet sur tout l'écran. Des ballons multicolores flottent du bas vers le haut de l'écran. Joyeux anniversaire. » Donc, « Joyeux anniversaire »,« Bon anniversaire »,« Félicitations »,« Bonne année ». Possibilité aussi de pouvoir dire, par exemple… Bon Nouvel An Chinois. Insertion de Bon nouvel an Chinois. Envoyer bouton. Effet sur tout l'écran. Une lumière blanche jaillit du coin supérieur droit. Et un déluge festif d'étincelles jusqu'en bas de l'écran. Voilà ce qui permettra d'égayer en fait vos messages sympas pour envoyer des messages rapides comme ça. C'est vraiment top. Par contre les amis, si vous voulez être pointilleux, si vous voulez envoyer des messages ultra sympas et les personnaliser encore plus, par exemple, on va pouvoir envoyer... Bonne année. Insertion de bonne année. Et maintenant, vous allez vous diriger sur le bouton Envoyer. Mais au lieu de le tapoter deux fois, au deuxième tap, vous allez poser votre doigt sur ce bouton. Vous allez laisser poser votre doigt sur ce bouton. Envoyer. Bouton. Envoyer. Via e message. Touchez deux fois et maintenez appuyé pour ajouter un effet. Maintenant, les amis, on a tout un choix et de possibilités d'envoi de messages avec des fonds d'écran et des effets spéciaux magnifiques. Exemple ici. Sélectionner, bulle, bouton, un sur deux. On est donc par exemple avec bulle. 2 bulle, deux sur deux. Tout en haut, vous avez deux boutons, bouton bulle et bouton écran. Dans un premier temps, vous êtes positionné sur bulle. Impact, bouton. Alors, le premier bouton c'est impact. Message de grande taille, s'élance à l'écran et retombe sur sa toile de fond avec un soulèvement de poussière. Message, bonne année, envoyé avec l'effet impact. Message, voyant, bouton. Sinon, on peut envoyer en effet voyant. Voyant, envoyé avec l'effet voyant, bouton. Effet, effet voyant, le message grossier s'agit comme un réveil avant de reprendre sa taille. Votre AI message. Voilà, donc ça c'est assez sympa aussi comme effet. Discret, bouton. On peut le mettre en mode discret. Discret, envoyé avec l'effet discret, bouton. Effet, effet discret, le message, d'abord petit, grossit peu à peu comme s'il était expiré. C'est vraiment de superbes effets que vous pouvez mettre dans vos messages pour Noël ou pour Nouvel An. Ça peut être vraiment sympathique. Encre invisible, bouton. Et pour le dernier, on a donc encre invisible. Encre invisible, Envoyé avec l'effet encre invisible. Envoyé avec l'effet encre invisible, message. Votre message couvert d'encre de invisible, 13, 48. Passons maintenant aux effets que l'on n'a pas vus. Et maintenant, au lieu de rester dans le bouton sélectionner, Bulle. Bouton. bulle, on va aller dans le, le bouton écran. Bouton. écran. Sélectionner. Alors ici, on a vraiment des effets magnifiques, comme vous pouvez voir sur votre écran. C'est vraiment des effets ultra sympathiques. Regardez, écho. écoutez. Des copies de la bulle. Écho. des copies de la bulle du message se répètent à l'écran, s'agrandissent, puis disparaissent à mesure Donc le mode écho. Page 2 sur 8, projecteur, projecteur, la conversation s'assombrit, puis un projecteur de lumière blanche qui éclaire votre message et des particules de poussière flottent dans le faisceau lumineux. Comme vous pouvez entendre les amis, c'est comme d'habitude, c'est accessible, c'est sur vision high-tech. Donc n'hésitez pas à utiliser ces messages magnifiques pour vos voeux à tous vos proches. C'est vraiment le top. Ballon, ballon, des ballons multicolores flottent du bas vers le haut de l'écran. Confetti, confetti, des confettis tombent en cascade du haut de l'écran. Amour, amour, un ballon rouge en forme de cœur gonfle derrière le message, puis flotte vers le haut avant de s'éloigner. Laser, laser, des lumières laser multicolores balayent à l'écran de haut en bas des feux d'artifice éclatent sur un fond noir et disparaissent peu à peu. d'artifice, des feux d envoyés avec des feux d envoyés, effet sur tout des feux Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc des mots magiques pour envoyer des messages magiques pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis. Que le Père Noël vous gâte les amis. Abonnez-vous pour rejoindre le prochain concours et la Team Vision. Merci de me suivre depuis près de 3 ans. C'est vraiment le top. Portez-vous bien. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous et passez de merveilleuses fêtes de fin d'année et que la Team Vision soit avec vous. Salut à tous